Bah en fait, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté l'exercice le <rire> qui se prête à toi maintenant parce que ce n'est pas des moindres non plus accepter d'être de, devant une caméra et de, de, de témoigner de, de bah, tu disais, cinq mois cinq mois et demi de, de formation. Oui, bah, déjà, rien que ça, c'est un bon témoignage en fait parce que je pense qu'il y a du coup, on a commencé en novembre de l'année dernière, donc il y a quasiment un an en arrière, mais euh, même en me payant, je n'aurais pas fait ça, je pense. C'est donc... déjà un bon point. Voilà. Ouais. La première fois que tu avais parlé, je me souviens, c'était en... même en avril, je crois. En... Non, en mars, où tu nous avais proposé ouais, de faire des témoignages vidéo et je me souviens que je m'étais euh, décomposée sur place. <rire> je crois qu'elle disparu sous <rire> <rire> ouais, donc pour toi, c'est justement euh, l'évolution que tu as, as vécue en, euh, bah, en un an. Ouais, il, y a eu, bah, il y a eu beaucoup plus que ce que j'attendais en fait. Bah, déjà, peut-être pour expliquer le contexte dans lequel je suis arrivée à la formation. Euh, donc au départ, euh, je faisais de la médecine, de la médecine chinoise, euh, de la principalement. Et en fait, je recevais plein d'informations de tous les côtés, mais que je ne savais absolument pas l'interpréter, je ne savais pas quoi en faire. Et souvent, je ressortais avec des gros mal de gorge de mes consultations, parce que je ne savais pas quoi exprimer non plus. Et, euh, et donc, c'est dans, dans ce contexte-là que j'ai commencé la formation pour vraiment comment dire, savoir, utiliser, euh, savoir utiliser ça, quoi, pouvoir traduire euh, tout ce que je recevais et que ça n'arrive ça plus dans tous les sens, quoi que ça puisse être un peu plus euh, posé, on va dire, ouais. <rire> maîtrisé. Et, euh, et donc bah, là, euh, c'est euh, complètement, euh, complètement satisfaisant. En fait, c'est venu assez rapidement avec les jeux que tu proposais. Euh, du coup, j'ai rapidement pu... Euh, voir comment je fonctionnais en fait parce que j'avais à la fois des images et des et j'allais dire des sons pas des sons mais des... des mots ou des phrases ou des il y avait les deux en fait et je... en fait les deux vont ensemble finalement il y avait pas l'un sans l'autre pour moi en tout cas je sais pas ça doit pas être pour tout le monde pareil mais et du coup ça m'a permis d'apprivoiser de... ça déjà mmh. donc euh, ça c'était ouais ça, déjà c'est un gros point quand même ouais <rire> Parce que du coup, au départ, tu avais, avais des informations un peu dans tous les sens. C'est ça. Tu euh, fouillis, un peu brouillon, du coup. Et, et du coup, il y avait des, des informations qui cristallisaient dans le corps. Voilà. Ouais. Et euh, maintenant, comment, euh, quand, euh, quand tu te fais consultations, tes consultations et tes séances, comment ça se passe Alors, déjà, je ne fais plus de médecine chinoise. Euh, D'accord. J'ai okay. complètement, euh, complètement arrêté. <rire> euh... Et, euh, et je suis vraiment, ben, je, du coup maintenant je travaille un peu euh, comme tu vas, ce que tu vas proposer ce soir. Je prends en faisant de la, la lecture des, des structures des gens, les chakras et, euh, et en retravaillant au niveau énergétique euh, là-dessus. Mmh. Et, euh, et donc je suis beaucoup plus alignée avec ça. Quoi. Ouais. <rire> ben, ça me plaît déjà nettement plus. Et donc sans la formation, clairement, j'aurais pas pu faire ça. ou il m'aurait fallu, je pense. Euh, Beaucoup plus de temps pour comprendre comment ça fonctionnait, pour réussir à interpréter toutes ces images que j'avais qui n'avaient aucun sens pour moi et, et les mots derrière qui on avaient pas forcément non plus. Enfin, c'était ouais, vraiment, euh, vraiment le bazar. Donc, ça m'a permis d'avoir <rire> des choses plus claires, vraiment plus claires. Et, ah, mais... euh, et du coup, le fait d'être. Euh, comment dire Il y avait ça en partie et l'autre gros travail, ça a été sur les peurs en fait. Parce que ce parce n'était que, pas les, les peurs de ce, que je, de ce que je voyais ou de ce que j'entendais, c'était euh, la peur de finir en hôpital psychiatrique, en fait, euh, clairement. <rire> Et ça, ça ne fait pas si longtemps qu'elle est euh, vraiment, pas complètement partie, mais, euh, mais que j'ai plus peur de m'afficher en clairvoyante. Ça doit faire euh, peut-être, je sais pas, quelques semaines seulement. Ah ouais, c'est méga récent. C'est assez fait. récent, Ouais. <rire> Oui, ouais, parce qu'au mois d'août c'était encore pas possible D'accord. ça restait trop compliqué et du coup le fait d'avoir la formation toutes les semaines il y avait deux heures où euh, je pouvais entre guillemets être moi sans, sans jugement sans peur sans et c'était chouette quoi pour moi c'était vraiment une bouffée d'oxygène en fait euh, ouais. ces deux heures par semaine quoi bah, c'est vrai qu'il y a l'effet de groupe qui, euh, qui fait que tout le monde est dans le même bateau, il n'y a pas de jugement ouais. parce qu'on est tous là pour euh, accepter, comme tu dis, qui on est. Exactement. Et après, il y a aussi cet effet, bah, il y a l'effet de groupe du coup, et aussi le fait de voir les autres fonctionner en, en clairvoyance, eh ben, ça permet à notre système euh, de ne pas copier, mais, mais de dire, ok, chez lui, c'est autorisé. Et donc, ouais. en fait, pourquoi pas moi et donc, oui, c'est un vrai questionnement et un repositionnement de soi-même euh, concernant « est-ce que je m'autorise à, à libérer et à exprimer ?» Parce qu'en fait, ce n'est que ça, la clairvoyance. Oui, et du coup, le fait de s'autoriser, ben, petit à petit, il y a encore plus de choses qui arrivent. finalement oui. et, euh, et je sais qu'au départ, je n'arrivais pas à, à m'en servir quand je voulais. Il y a des moments, enfin, quand j'étais dans la formation, ça allait tout seul, mais le reste de la semaine, c'était vraiment compliqué. Tandis que maintenant, plus je m'autorise, plus c'est beaucoup plus fluide et, euh... et ça, c'est chouette aussi. Mmh. C'est vraiment chouette. Il y a une autre chose qui m'a marquée, c'est en fait, les... Les... avec tous les participants, tout le monde a des, des façons de fonctionner extrêmement différentes et des clairvoyances extrêmement différentes. Et, euh, et ça, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été vraiment chouette de voir ça, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte autrement. que Comme tu dis, on est dans le groupe, donc on voit chacun qui s'exprime à sa manière. Et, et c'est rigolo. C'est vrai. Ce <rire> n'est pas toujours rigolo, c'est rigolo à voir. pas assez rigolo à voir, parce qu'on voit les différences. Mais c'est vrai que pendant… Euh pendant les sessions il y a des, vraiment des vrais on est on est là aussi pour aller voir qui on est donc ce que j'appelle toutes nos structures inconscientes donc comment on est, on fonctionne à un niveau profond et donc ça donne forcément lieu à des moments où il y a des remontées émotionnelles où c'est pas facile parce que on met de la lumière on met on met notre système euh, en pleine en pleine clarté on met de la clarté dessus et euh, mais en même temps c'est ça aussi qui fait évoluer c'est vraiment euh, le fait de visiter le puzzle qu'on est qui fait que petit à petit, en fait, la clairvoyance peut se poser parce que c'est pas juste en bossant sur le thème de la clairvoyance que la clairvoyance euh, se, se révèle. Parce que de mémoire, on faisait euh, les jeux, on traitait de plein, plein, plein de choses différentes en fait. Ouais. Et oui, et ça, ça a été l'autre euh, bah, gros point dont je voulais parler c'est qu'effectivement, euh... Euh, moi, au départ, je venais quelque part, entre guillemets, juste pour ça, et, euh... et bon, déjà très rapidement, j'ai arrêté de, donc je faisais la session du jeudi matin, donc très rapidement, j'ai arrêté de prévoir des trucs le jeudi après-midi, parce que je savais que c'était mort, en fait, <rire> j'étais mais blessivée, et, euh... et ça a été, euh... enfin, pour me faire euh, avancer du... durant ces derniers mois, ça a été nettement plus efficace que euh, n'importe quel soin énergétique ou autre que j'ai pu faire, en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé parce qu'effectivement, pendant deux heures, bah, il y a plein de, comment dire, plein de miroirs différents qui vont euh, qui vont voir ta structure. Et toi, tu vas voir chez l'autre, mais quand tu vas voir chez l'autre, ça te renvoie aussi euh, à toi-même de toute façon. Donc, euh, donc pendant deux heures, c'est un, un, un travail énorme qui se, qui se fait. quoi mmh. et, euh, et du coup, euh, ouais, ça, ça bouge, quoi <rire> ouais. Ouais, c'est vrai que bah, même pour moi, euh, parce que je faisais aussi les exercices, je m'intégrais au truc et c'était euh, vraiment assez, euh, assez poussif, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il euh, y avait vraiment un, un malin plaisir aussi derrière à voir mes évolutions et à voir euh, tout le groupe bouger au fur et à mesure. C'était vraiment chouette à voir. Ouais. Euh, du coup, toi, ta clairvoyance, euh, comment tu la définirais maintenant est-ce que tu serais ouais. capable aujourd'hui de, de définir avec tes mots euh, De quelle manière je la définirais hum. Et ben, En fait, déjà, ce, ce dont je me suis aperçue, c'est que c ça avait toujours été là, finalement. Sauf mmh. que, qu'il y a toute une période de ma vie où je m'en servais, mais je n'avais pas conscience que c'était ça. Donc, je ne pouvais pas vraiment m'en servir. Enfin, C'était là, mais je ne le savais pas j'en avais pas conscience une autre partie où j'ai complètement tout rejeté en bloc et puis où finalement c'est arrivé et j'avais plus le choix quoi, parce que ça me rendait comme je disais tout à l'heure ça me rendait un peu malade et, euh, et là aujourd'hui enfin, c'est comment dire libérateur je dirais ouais libérateur c'est le mot qui me vient parce que c'est un mode de fonctionnement en fait c'est comme ça que que je suis et donc c'est chouette de pouvoir être soi juste euh... ouais c'est ouais. juste ça quoi. et du coup beaucoup plus de joie quoi, forcément mmh, plus fluide ouais je sais pas si je réponds vraiment à ta question en fait parce que je euh... sais pas exactement ce que as dit non trouvé. mais en, en même temps t as, t as, t as bien exprimé les choses <rire> non, je te demandais est ce que tu étais capable de dire comment tu fonctionnais en clairvoyance maintenant ah comment je fonctionne en clairvoyance ouais, ouais. Euh, ben, moi, j'ai à la fois des images et des. soit des mots, soit des phrases, et les deux se complètent, en fait. Il y a... Je peux pas. Si j'ai juste l'image, je... ça peut vouloir tout et rien dire, ça n'a aucun sens. Et si j'ai juste la phrase, c'est pareil, souvent. Il me faut vraiment les deux. Okay. Il y a les deux ensemble pour que ça, ça prenne un... un sens, en fait. Et. Euh... Oui, non, tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. C'est vraiment, ah, vraiment les deux en même temps qui viennent, l'un vient éclairer l'autre, euh, donne du sens à l'autre. Et du coup, euh, une fois que toi, tu commences à, à exprimer ce que tu euh, euh, t es, t es, cette clairvoyance-là, tu, tu, tu sens des changements au niveau énergétique, au niveau physique, au ouais. niveau émotionnel, etc. Ah oui, oui, clairement. Et en plus, euh, comment dire, au départ, j'avais beaucoup d'images euh, et de beaucoup de, de, de, de mots, de, c'était beaucoup sous forme de comment dire, euh, de symboles ou d'archétypes. Il euh, fallait quand même que je cherche la signification. Tandis okay. que maintenant, ça m'arrive souvent d'avoir des. Euh, J'ai comme des petites histoires, en fait. J'ai l'image et le. Mmh. Et le et l'histoire qui va avec, mais j'ai plus à chercher la signification. C'est vraiment. Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus clair, plus instantané. Quoi. Ok. Et, et du coup, et je, et je sens que souvent, ça, alors soit ça répond à des, à des problématiques du moment, ou. moi euh, ouais, je sens que ça vient bouger des choses euh, pour moi. Ok. Ah, c'est cool comme ça. Et du <rire> coup, ça me permet aussi de, ren de rentrer en communication plus facilement avec, euh, avec ce qui m'entoure. Euh, en termes de... de minéraux, végétaux, animaux, enfin, ouais, c'est une autre forme de communication aussi. D'accord, euh... okay. c'est pas mal aussi. <rire> mmh. euh... Ouais, je pense qu'on a on a à peu près fait le tour, de parce qu'il n'y a pas non plus 36 millions de choses à dire, par rapport euh, par rapport à ton parcours euh, durant ces euh, du coup tu avais dit cinq mois et demi c'est ça Oui, ouais, c'est ça oui. Oui, non vraiment euh, que bah je, je, comme je, je te l'ai dit plusieurs fois mais je pense que je recommencerai euh, avec plaisir pas forcément pour euh, l'aspect clairvoyance qui était ma, ma première euh, chose pour laquelle je suis venue, mais vraiment pour l'aspect pas euh, tout le travail que ça fait par euh, ailleurs qui est énorme mais vraiment énorme et, euh, et puis, ça se passe toujours sous forme de jeu, donc euh, mmh. c'est vraiment sympa. Euh, et il euh... y a des fois où j'ai été surprise, euh, je crois que ce qui dans les participants, il y a Eric qui m'avait beaucoup surprise mmh. parce qu'il a une forme de clairvoyance qui, enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme, comme ça que ça marchait. En fait, euh, ce n'était pas forcément des choses inconscientes. qu'il voyait, c'était des choses que qui pour moi était vraiment caché que moi je savais qu'elles étaient là mais pour moi c'était caché et personne <rire> pouvait le voir et, et j'avoue que deux trois fois ça m'a vraiment euh... enfin, ouais, heureusement que j'étais assise parce que je j'aurais pas pensé que quelqu'un d'autre en fait pouvait euh, pouvait voir ça et mais c'est ça qui a été énorme en même temps parce que le fait que quelqu'un d'autre le voit à l'extérieur je me suis dit ah bah c'est vrai ça existe et donc j'ai pu sortir tout l'émotionnel qui était associé et euh, et du coup derrière ma Pouvoir avancer avec ça et ça c'est génial aussi donc tu as eu la preuve euh, par l'expérience tu as eu ta preuve à toi euh, que c'était possible parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui exactement. a trouvé une info que toi seul connaissais c'est ça exactement <rire> ça doit faire un choc c'est vrai ah ben bah, euh, oui, oui oui la, la première <rire> fois bah, oui il y a une, cette fois où j'avais justement bah, beaucoup pleuré c'était exactement ça bah, je sais plus ce qu'il m'avait mmh. dit mais c'était un truc que je pensais qu'il y avait que moi qui savais, qui voyait et que et qu'il n'y a personne qui pourrait jamais me... me le montrer, quoi. Mais ça qui en fait, est intéressant... Il faut s'accrocher des fois, c'est pas toujours... Ouais. Euh... ouais, ouais, ouais, parce enfin, si j'ai posé cette formation, c'était vraiment pour, euh... pour euh... créer un... un cadre afin que les gens puissent euh... évoluer au sens profond du terme. Ouais. Évoluer, ça signifie aller juste voir, alors soit voir et ou conscientiser bah, des choses qu'on se cache ou alors que dans ton cas, mais dans le cas de tout le monde on, on sait que ça existe mais on le cache tout à fait qu il ouais. y a la nécessité de, se, de vraiment de, de regarder ça en face et de dire bah, ok tu existes et à partir de là c'est là que ça opère la libération et du coup qui, le cadeau qui était en dessous la ressource qui était en dessous elle, du coup, elle est débloquée avec ce travail là ouais. ah oui mais ouais, c'est vraiment... Euh... Pour moi, c'est vraiment énorme quoi. Cette formation, c'est un espace euh, ouais, d'évolution, de non-jugement, de, de plein de choses. C'est beau, beaucoup, beaucoup plus que qu'une formation hein, de clairvoyance. Ouais, là après, j'ai pas mal changé la forme pour le coup. Et je veux euh, donc, c'est en phase test parce que voilà, je, je teste beaucoup, beaucoup de trucs et donc. Euh, Là, il va y avoir beaucoup pour les personnes qui, ont, qui sont inscrites pour, pour ce mois d'octobre, euh, d'exercices sur le groupe Facebook. Chose que j'avais tenté euh, en 2019, enfin 2019-2020, euh, avant le confinement. Mais là, j'ai envie de, de vraiment concentrer euh, pour que les gens puissent avoir aussi euh, cette, euh, cette autonomie. Tout à fait, Ouais. Chose que je me sentais plus de vraiment euh, porter à bout de bras. Enfin, je me sentais quelque part porté à bout de bras. En fait, la forme ne me convenait plus uniquement du présentiel. C'est énormément d'investissement pour moi. Et, euh, et j'ai eu besoin. Et de toute façon, euh, toute l'année 2020, là, c'était là-dessus. C'était recentrer sur soi et euh, poser mon, ma zone de bien-être. C'était clair. Mmh. Et donc là, je vais faire en sorte de, euh, de les harceler. <rire> de <rire> De les titiller, on va dire ça comme ça, c'est plus gentil. De les titiller à travers pas mal d'exercices, pas mal de créations. Euh, du type, euh, c'était un exercice que tu avais bien aimé, je m'en souviens. C'était euh, créer, euh, créer une histoire. Donc, cha ah, chacun oui. commençait une histoire, c'était autour d'un thème ou je ne sais plus trop quoi. Et on, on créait une histoire tous ensemble. Et donc, ça va être ce genre de jeu, ça va être ce genre de, de, de création collective, mais sans que ma présence soit forcément requise. Euh, donc voilà. Maintenant, la formation, elle est, euh, il y a, au début de chaque mois, il y a trois heures de euh, de, de session d'entraînement en euh, sur Zoom. Et ensuite, toutes tout les trois semaines suivantes, c'est que des exercices sur. Euh, donc je vais, je ne sais pas quel nombre d'exercices je vais je vais poster par semaine, mais euh, je pense que ça va y aller pas mal. Et euh, je propose aux gens de qui viennent me voir en privé s'ils ont des questions, s'ils ont des questionnements. Comme ça, ça va remplacer aussi le côté euh, qu'apporte le présentiel, en fait. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est je... pas mal aussi parce qu'effectivement, ça permet de se... aussi de se trouver quelque part. Euh... Ouais. Là, comme je te disais tout à l'heure, au départ, euh, bah, une fois que j'étais plus dans mon groupe, que j'étais toute seule chez moi, j'avais du mal hein, mmh. à... à retrouver euh... comment dire l'accès le... à à cette ressource. Ouais. Et Donc, c'est pas mal d'entraîner ce côté-là aussi, finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est en phase test. Je vais voir euh, comment se passe ce premier mois d'essai, mais sinon, euh, voilà. C'était... Euh... Ouais. Ah, pour moi, la pre... vraiment, le, le fait d'initier cette formation, ça a été une véritable révélation pour moi, parce que euh, euh, je savais pas si j'étais capable de transmettre, d'initier, de, de créer un cadre qui permette euh, le, le développement et la révélation, je ne sais pas trop comment dire, de, de cet outil de la clairvoyance, et finalement bah, c'est totalement faisable, enfin, lorsque je vois ton, euh, ton, euh, ton cheminement euh, entre novembre de l'année dernière et maintenant c'est euh, euh, un truc, c'est un revirement à 360 degrés, c'est euh, assez impressionnant euh, l'évolution le, euh, le, le, le, que tu as que tu as vécu et cette stabilité que je sens chez toi comme si tu étais sur une assise ouais. que je sens maintenant et que je ne chantais pas il y a un an en arrière. Ah non, ah ben oui, non, clairement. Ouais. <rire> non. Ah ben, ouais, ça a été... Euh, ah bah ben, pour moi, ça a été euh, vraiment énorme, quoi, ces cinq mois de... Ce n'est pas de formation, c'est de transformation, en fait. <rire> <rire> oui. Ok. Ouais. Euh, bah, je pense qu'on est bon avec ça. En tout cas, je te remercie d'avoir euh, répondu, d'avoir participé, de te, te prêter au jeu de, de cette, euh, entre guillemets, interview. Ouais, euh, avec plaisir. Euh, je te remercie et euh, bah, merci à, à vous tous et à vous toutes qui, uh, qui écouterez cette, uh, cette vidéo. Et bah, merci à toi pour avoir ouais. créé uh, cet espace. C'est cool.